Donc j'espère que cette petite visite vous a plu, hein, c'était très intéressant. Donc là, ce matin, j'ai fait griller les petites pattes d'amandes à 250 pendant 2 minutes. Voilà, histoire que ça, ça croûte un petit peu dessus et vous verrez la dégustation comme ça, c'est un, un peu croquant autour et bien moelleux au milieu. Donc là, on va les enrober partiellement à la main, hop, on sort, donc je prends une petite marise pour ne pas salir ma, ma conche, c'est toujours nickel. Ça va aller, mais. Oui. Voilà. Et après, on fera les nougats. Donc, les nougats, pareil, je les ai coupés tout à l'heure. Donc, ça, on trempera avec la, la grosse fourchette. Pareil, enrobage partiel. Hop. Oh, bah, coûte aussi, ça a été nickel. Hein. Ouais, oh, sont, ils sont parfaits. Voilà, donc ça c'est les bûches chocolat, d'Oerta vanille. Donc je les ai j'ai poché de la ganache vanille euh, diapason dessus. Ça va faire un petit effet nuage, parce qu'après il y a un petit avion qui va venir dessus. Un petit avion du Père Noël qui sera posé sur les nuages. Et j'ai pistolet neutre. Donc j'ai poché, après j'ai pistole tout neutre et voilà. Donc c'est vrai que moi j'aime bien faire les bûches comme ça, il n'y a pas de glaçage, de trucs, c'est juste simple. de temps en temps qu'il soit bien un petit coup de chauffe voilà la, la carupano 70 bah, je pense c'est un, un des premiers chocolats qu'a créé euh, monsieur Deloisy avec l'Arcato je crois que c'était le premier et nous c'est celui qu'on utilise pour l'enrobage le, pour depuis, euh, depuis toujours c'est vrai que c'est un c'est vrai que c'est un chocolat euh, qui est bien équilibré en fait, il est, comme je vous le disais hier, il n'est pas trop amer, pas trop acide, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'un chocolat d'enrobage, c'est bien de choisir un chocolat euh, qui ne prenne pas le dessus sur l'intérieur de sur la ganache. Quand vous, quand vous mangez une ganache, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que quand on croque dans le bonbon chocolat, on sente d'abord le, le parfum de la ganache qui vient en bouche, donc si vous faites une ganache au thé, une ganache cannelle, qu'on ait bien le parfum de la ganache. Et en fin de bouche, c'est ça qui est important c'est d'avoir un chocolat de qualité avec une, une bonne longueur cacao en fait qui va à la fin en fin de dégustation vous allez avoir le parfum le cacao qui reste en bouche donc c'est pour ça c'est bien de choisir un chocolat euh, bien équilibré voilà pas trop amer pas trop acide pour pour pas qu'il recouvre en fait l'intérieur de, de chocolat et euh, une bonne qualité de fèves de cacao pour avoir une bonne longueur en bouche euh, à la fin donc c'est vrai qu'il y a le pour l'enrobage les chocolats qui sont quand même bien de chez euh, Chocolaterie de l'Opéra. Donc il y a le Passionato qui est très bien aussi. Donc en blend, c'est-à-dire pas forcément pure plantation. Donc l'Arcato et le Passionato sont très bien. Et en pure origine, c'est vrai qu'il y a le Carupano qui est très bien. Le Panama, donc du coup le, le Deltora, celui que vous avez goûté hier, qui est bien équilibré comme je vous disais. Et le Vietnam aussi est très bien. Il euh, y en a pas mal qui utilisent le, le, le Vietnam, c'est euh, Mekonga. Euh, donc le Vietnam est bien, euh, le Tanea peut-être un petit peu plus... Ouais, le Tanea un peu, un peu, plus, un peu plus acide, mais le, sinon il y a l'Équateur, le Gaïas aussi qui est pas mal, parce qu'il est bien équilibré, il n'est pas trop amer, etc. Donc voilà, Donc ce qu'on préconise pour l'enrobage, donc Passionato, Arcato, Carupano, euh, Mekonga et euh, Deltora, c'est vrai que c'est pas mal. Donc la deuxième bûche, donc Cacahuète, avec un petit pochage euh, ganache monté Tanea 43, trempé dans un glaçage alors là je, moi je prends du mezzo euh, pour mon glaçage gourmand parce que c'est un petit peu moins cher et euh, il, est, il est pas trop foncé il a une belle couleur euh, chocolat au lait alors après c'est pareil en, en chocolat au lait bon a, je crois qu'on en a parlé hier donc nous en nous on enrobe en Tanea 43, donc pure plantation en Madagascar, mais c'est vrai qu'il y a des, donc des chocolats qui vont très bien pour l'enrobage aussi. Euh, le lait, euh, comment il s'appelle euh, Adagio, voilà Adagio il est très bien, très, très bon chocolat, bien lacté, euh, belle couleur, pas trop foncé, pas trop clair, euh, ça c'est important aussi. Et pas trop sucré c'est vrai que le, le mezzo est bien mais euh, le mezzo est très bien euh, peut-être un poil un poil plus sucré un poil plus euh, un peu plus caramel donc après ça dépend ce que vous euh, ce que vous aimez et donc forcément un petit peu moins cher que la Tanea 43 mais la dadjo c'est vrai que ça va bien nous on l'utilise pour pack la dadjo parce qu'elle est un petit peu plus épaisse que la mezzo euh, que, la, que la tania 43 euh, pour les enfants, c'est vrai que ça fait un chocolat très très chocolat au lait, hein, très sympa pour Pâques, et, euh, et en fluidité pour le moulage, elle est, elle est parfaite. Voilà. Donc, voilà, donc après je vais commencer les petits montages chocolat, donc je vais faire la petite montgolfière de, de Noël, donc j'ai pris des œufs comme ça, des œufs euh, ruches quoi, on va dire, donc en fait le but ça va être de mettre un petit cupcake comme ça, avec, donc ça c'est ce qui va tenir la, le petit ballon. Donc je l'ai ajouré pour, euh, pour pas que ce soit trop lourd en fait, vous voyez. Et donc le but ça va être de venir coller l'œuf comme ça. Donc ça donne un effet aussi euh, aéré, quoi, disons. Voilà, donc c'est des choses que j'ai coupé euh, machine, mais ça se coupe bien à la main. Hein. C'est des, des, des formes relativement simples. Hein. C'est pas trop compliqué. Bon après il y a des formes un peu plus compliquées, mais euh, ça peut se faire euh, facilement à la main. Donc là je vais coller mes œufs donc, sur une plaque chauffante. Donc ça c'est des œufs que j'ai acheté chez Denis Daroman je ne sais pas si vous connaissez c'est quelqu'un qui fait des moules en, en, en polycarbonate en, pardon, en thermoformé donc il peut vous faire du sur mesure aussi il fait tout ce que vous voulez mais ça c'est du standard qu'il a donc c'est pas mal c'est joli donc avec ça bon là je fais la montgolfière mais pour, pour Pâques aussi on peut faire des petites ruches euh, mais je crois que PCB en font aussi des comme ça mais ils sont un peu moins jolis, sont, les, les stries sont un peu plus gros il y a ces deux packs qu'en en font aussi mais c'est pareil c'est des stries un peu plus gros ceux-là je trouve qu'ils sont, sont quand même jolis donc là je vais chauffer mes petits cupcakes bon, ça les cupcakes là comme ça c'est des moules à des moules de chez euh, chocolate world je, moi je les prenais en fait je faisais des petits gâteaux avant dedans je faisais un petit panier vous voyez, avec une petite anse en chocolat c'est vrai que c'est mignon puis du coup on s'en sert beaucoup pour faire des montages chocolat ça fait des bonnes bases donc là je vais bien laisser cristalliser les, les œufs avant de les coller donc le dessous de l'avion, j'ai pris des oeufs, euh, des oeufs striés fins, comme ça. Alors ça, c'est aussi Denis Daroman qui fait ça. Ils sont, ils sont jolis, ceux-là. Alors c'est vrai que les montages chocolat, maintenant, on les... On les colle directement sur plaque avant de les pulvériser comme ça ça bouge pas en fait sur feuille ou quoi parce que des fois les feuilles elles volent donc là on les colle sur plaque. on pulvérise comme ça ça bouge pas quand on les transporte etc il n'y a rien qui glisse et après pour les décoller donc on passe un petit coup hop juste quelques minutes sur la plaque chauffante ils se décollent tout seul et euh, c'est parfait donc là mon avion hop je vais le mettre donc un petit peu en biais J'y fais une bonne base pour que ça tienne bien. Donc normalement, nous, on garnit hein, tous les... Tous les montages de, de Noël, le pack, tout est garni. Ensuite, ben les montgolfières, donc là, elles sont cristallisées. Donc là, par contre, je vais faire une bonne base hein, pour que ça prenne bien le petit euh, rond de à peu près 3 cm de diamètre. Pour bien que ça tienne. Quoi, parce qu il ne faut pas que ce soit. Les montages chocolat, c'est ça qui est, euh, qui est important c'est de faire des choses, vous le savez, hein, très euh, très solides en fait, pour que les gens. Euh, ben, le but, c'est que ça arrive à la maison. Quoi. Donc il ne faut pas faire des choses trop. Euh, trop fragile voilà donc ensuite on va finir l'avion donc on va juste venir coller je prends un petit cornet de chocolat donc une petite demi-sphère dessus comme ça donc je l'aplatis aussi devant pour coller l'hélice voilà je viens poser l'hélice devant donc ça c'est vrai que les hélices là c'est un peu sans découpe ça va être compliqué mais après on peut les faire au cornet bon juste deux euh, deux gouttes au cornet ça serait euh, juste parfait et une petite pistole euh, chocolaterie de l'opéra pour finir donc ça c'est vrai que enfin, la, la taille des pistoles est pas mal parce que pour le, moi je m'en sers pour des, des petits gâteaux aussi faire des, des yeux enfin genre le petit, un petit ourson hein. donc, le traîneau du Père Noël, donc euh, le petit renne. Donc ça, à la main, ça se découpe bien quand même. Hein. C'est des découpes euh, relatives. Non, mais, mais c'est vrai. À la main, au cure-dent, c'est nickel, ça. C'est vrai. y hein. a l'hélice d'avion, je suis d'accord. Là, c'est compliqué. Mais ça, quand même. Hein. Donc, les petits Pères Noël. Alors moi les colorants maintenant, ben, forcément je prends des, des colorants euh, naturels, enfin des, co oui, des denrées alimentaires colorantes, quoi, disons. Euh, donc maintenant c'est vrai qu'il faut en mettre plus. Hein. Euh, avant on mettait 10% à peu près de, de colorants, maintenant pour avoir des bonnes couleurs il faut, il faut on met jusqu'à 20%, 20% quoi, de couleurs, c'est bien. Alors pour mon petit traîneau, donc ça c'est les moules, vous savez, cubiques de chez PCB. Donc c'est vrai que des montages comme ça, ça me, permettrait de, ça me permettait de gagner beaucoup de place parce que ben, on, peut les, on peut les serrer les uns les autres, hein, on peut les ranger comme ça euh, sur des plaques on en met euh, bien 15 etc. Et quand on monte en fait on monte à plat, donc c'est vrai que c'est un gros gain de temps, c'était rapide en prod, c'est vrai que c'est pas mal, c'est confortable. Donc là j'ai rajouté un petit, euh, un petit traîneau sur le côté, donc après bon là il y a le hache, hein, vous pouvez faire sans le, sans le hache. Mais à ça à la main, ça, ça va bien. Il y a des emporte-pièces aussi à traîneau qui existent comme ça. Ça permet de monter, vous voyez, à l'horizontale. Voilà, donc ça. Ok. Après je vais tout pulvériser et après je ferai les, les finitions, donc je vais faire des petits modelages en pâte d'amande pour mettre sur l'avion, la montgolfière et le train. Je vais se faire les petits avions pour décorer les bûches, les petits avions du Père Noël, en petit. Pour la bûche cacahuète, je fais un petit ourson. Donc pour le petit ourson, je mets la, la couture de, de la sphère euh, au milieu, que ça fasse la, la petite couture euh, du petit ourson. D'abord, je les colle sur ma plaque pour tout pulvériser en même temps. Là, quand c'est léger, comme ça, si je les mets sur feuille, il y a tout qui, tout qui vole. Voilà. Je vais venir coller le petit nez. Et les oreilles. c'est vrai que ça c'est bien pour faire des... sur les montages de packs pour faire des yeux aussi c'est pas mal, pour faire des gros yeux vous savez vous coulez le, le noir dedans et vous moulez en blanc ça vous fait un oeil de 1 de cm et demi c'est pas mal, ou faire des petits nez des choses comme ça Ok. voilà et donc pour finir, finir les petits ours Je prends un peu de, de pistoles là comme ça je vais enlever les gants parce que sinon voilà juste pour faire le petit nez donc là j'ai moulé vous savez, des petits tubos euh, des petits tubos du magasin quoi, en fait des tubos en plastique alors ça c'est la plateforme les fenêtres donc je fais fondre le côté de la couture du tubo dessous Voilà, ensuite la, la porte avant entre guillemets. Bon il faut étaler à la raplette. Ah non. Bah, il faut étaler à la raplette euh, bah, pour avoir quelque chose de bien régulier, quoi déjà. Et euh, après, il faut les voilà. Ben, tu fais par exemple sur un marbre ou sur des planches à la raplette, sur feuilles, Alors soit sur papier fleuriste, les rouleaux de papier fleuriste ou des rouleaux de feuilles de guitare. Et après, bon, les découper rapidement et euh, mettre du poids dessus pour pas que ça rétracte. Okay, donc là, je vais préparer les, les roues. Des moules à roues de chez euh, Cacao Barry. Des moules blancs à roues, là. C'est vieux, ça. Hein Mais c'est vrai qu'ils sont. C'est pour faire des petits montages de charrettes, de, de voitures, etc. C'est top. Et ouais, bien sûr. Mais euh, après pour le nougat, pour la confiserie, il y a les découpes, les coupeuses à ultrasons. C'est vachement mieux en fait. Ça coupe, bon ça coupe que droit, mais ça ça coupe net. Euh. Donc ça, les petites cheminées, hein, c'est juste des petits oeufs triés, les mêmes que j'ai pris pour l'avion, mais en tout petit, euh, qui existent aussi chez Denis Daroman. Voilà. Donc ensuite je vais coller le toit. Donc là je prends tout le montage quand il est bien cristallisé. Je fais tout fondre pour que ce soit bien horizontal. barre pour le train ça ça peut se couper à la à la bicyclette hein, pas de souci ou à la non mieux à la à la mandoline vous savez je fais trop petit points en cornet pour euh, symboliser les, les écrous ok donc je vais coller les cheminées je vais coller les roues que je laisse un peu cristalliser, il faut que je les, je les retourne, je vais laisser un petit peu donc là je vais installer mon, mon pistolet alors l'appareil à pistolet attention hein, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre au point hein, comme le chocolat hein. c'est même plus important parce qu'il y a plus de beurre de cacao donc l'appareil à pistolet, comme le, donc à peu près on s'en sert à 31 degrés pour le noir et après on, on garde les mêmes courbes que pour le, pour le lait, le blanc, pareil. Euh, après c'est bien aussi si vous avez du magic temper de mettre un peu de magic temper comme ça ça fige relativement vite et ça reste bien brillant. Oui, il faut faire la courbe. C'est du c'est comme si vous aviez une couverture chocolat euh, très beurré quoi en fait. Donc il faut absolument faire la courbe. Hein. Si vous voulez avoir quelque chose de brillant. Pour pulvériser ou pour pulvériser des moules il faut euh, se dire que l'appareil à pistolet c'est comme de la couverture c'est même plus fragile parce qu'il y a plus de beurre de cacao donc il va falloir bien vraiment faire la courbe euh, pour le beurre de cacao en fait il faut bien passer son, son point de fusion maximum donc je dirais le, la, de, la dernière molécule elle doit être à, à 38 donc il faut monter au moins à 40 comme pour le chocolat blanc en fait vous voyez laisser figer encore un petit peu. Je vais commencer à pulvériser les autres. Bon là c'est 50-50 pour ça. Oui.